Salut à tous c'est Kino et aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter une vidéo, une vidéo particulière puisque c'est un concours, c'est un tournoi qu'on organise aujourd'hui pour les fêtes de fin d'année avec Sang Jin Woo, Sang Jin -woo qui est avec moi aujourd'hui, comment ça va Nickel et toi Ça va, est-ce que j'ai bien prononcé ton GT, ton pseudo au moins euh, là, Pas de souci à ça, il a été prononcé clairement euh, dans les plus brefs délais <rire> Super, c'est génial. Et eh ben, En fait, toi, tu es venu me voir euh, il y a quelques temps pour me proposer une idée de, de tournoi à faire sur, euh, sur Halo.fr. Tu es rentré il y a très peu de temps dans la section événementielle, donc on peut te retrouver euh, à, aux soirées communautaires. Et ce projet, c'est Night of Mantis, un mode de jeu qui est sur Halo 5. Euh, c'est toi qui me l'as fait découvrir euh, avec Oraoni, qui est aussi dans l'équipe événementielle de Halo.fr. Moi, je suis tombé amoureux de ce mode de jeu. Euh, je trouve que c'est vraiment un autre monde, en fait, de ce qu'on peut euh, trouver sur Halo habituellement. Pour faire simple, détruisez des mantises, gagnez des manches pour débloquer des armes qui, selon notre barème, vous accordent des points. Ne perdez pas de vie, et vous serez le regagnant de ce concours. Euh, on se retrouve dans une base euh, abandonnée avec euh, des armements. On va devoir euh, acheter euh, trois armes euh, au début pour nous permettre de détruire les Mantis. Et au fur et à mesure qu'on va détruire des Mantis, chaque joueur gagneront des points. Le but c'est de survivre et de faire les 20 manches. Mais il faut faire juste attention à nos trois vies. Voilà, donc en fait le jeu est assez simple. Il y a des Mantis animés par la forge qui nous foncent dessus par vagues. Il faut s'armer et les détruire avant qu'ils atteignent notre base. Et à chaque fois qu'on détruit un Mantis, on a des points. Ou presque des crédits, pour acheter des armes. C'est bien ça. Et par rapport à ce mode de jeu, donc, pour notre tournoi sur low.fr, nous avons instauré des règles particulières. Comment faire donc pour gagner selon ces règles Je... bah vas-y, je t'invite à... à donner de plus amples informations là-dessus. -là euh, alors, pour euh, gagner des points... Les points seront cumulés par euh, chaque vague que chaque joueur, chaque équipe feront. Les points seront euh, bien détaillés dans les, la fiche d'inscription. Le principal but, c'est que quand vous achetez des armes, elles vous rapporteront des points, que ce soit dans la boîte ou à l'achat des murs. Et chaque arme que vous garderez à la fin de la game seront les armes euh, de vos points finales. Les armes améliorées remplaceront les points que vous avez de l'arme habituelle. On va prendre l'exemple du sniper Halo 2 Alpha. Cette arme-là, elle vous rapportera 17 points. Et si vous l'améliorez en Delta, elle vous rapportera 31 points. L'arme, elle est efficace contre les mantis. Elle peut seulement s'obtenir dans la boîte. Mais la boîte coûte 25 points. Donc il faudra faire attention à vos achats. Mais euh, malheureusement, chaque montise vous rapportera seulement un point pour l'achat des armes. Mais vu que vous êtes en duo, 5 points vous seront euh, attribués à la fin de chaque manche. Les munitions sont gratuites. Veillez à faire attention que ce soit des armes qui sont dans la liste. Si elles ne sont pas dans la liste, elles ne vous rapporteront pas de points. Donc faites attention à vos choix. Et pour information, je viendrai dans la partie, mais pour ne pas pénaliser vos points. Je serai là en tant que spectateur via le jeu lui-même, qui me permettra de regarder euh, si euh, l'un bug ou quoi, je peux affirmer de ce qui se passe. Je peux vous donner des petits conseils en plus. Je ferai ça pour toutes les équipes euh, qui joueront euh, les, premières, euh, les premières manches. Je te laisse reprendre le relais, monsieur Kino. Merci beaucoup. Pour vous inscrire, c'est à partir d'aujourd'hui, le 14 décembre, jusqu'au 18 décembre, 23h59. Très simple, pour s'inscrire, vous avez sur la page d'inscription un espace commentaire. Il suffit d'inscrire vos deux GT à vous et à votre équipier. Oui, ce sont des équipes de deux. C'est la modalité d'inscription, il faut être deux par équipe. Et une personne, bien sûr, doit forcément être dans une seule équipe, pas dans plusieurs. Les gagnants, l'équipe gagnante aura 10 euros Microsoft par personne. Voilà, c'est Noël, on en profite. On fait des petits cadeaux et quant au jeu en lui-même, ils se dérouleront du 21 au 23 et pourront se poursuivre après euh, les fêtes de Noël si jamais il y a beaucoup d'inscrits et que c'est, on en a besoin. On viendra vers vous euh, pour savoir vos disponibilités et s'organiser euh, sur... Ces trois jours principalement. Est-ce que, est que tu as quelque chose à ajouter Vous pouvez retrouver le mode en recherchant sur Halo 5 pour vous entraîner. Moi je mettrai euh, la map et euh, le mode de jeu dans mes euh, partages de fichiers pour vous entraîner. Eh bien on vous attend, on attend les inscriptions. Si euh, vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de la vidéo euh, YouTube. Merci à toi, euh, Jean. Pour, euh, pour ce concours Là, Pas de soucis, euh, je fais ça pour amuser la galerie et pour faire profiter à tout le monde de ce mode de jeu. Et on se retrouve très vite pour reparler de ce concours ou d'autres vidéos sur Halo. A très vite, vive Allo Vive Allo